Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je vous demanderai de liker la vidéo, de partager et de vous abonner en maximum et d'activer la cloche, c'est super important et n'oubliez pas d'aller me suivre sur mes réseaux sociaux qui se retrouvera en description. Alors comme vous pouvez voir à l'écran, je vous fais gagner un tout nouveau compte Fortnite Battle Royale avec 46 skins sur Fortnite et sauver le monde inclus dedans et des jeux achetés sur le compte et aussi les gens je voulais vous dire comme quoi l'ancien compte Fortnite a déjà été gagné. Ça, c'est le tout nouveau compte que je vous fais gagner. Alors, si vous voulez avoir ce compte là, il faut mettre un maximum de pouces bleus, vous abonner aux chaînes en description, surtout à ma chaîne secondaire. Et surtout les gars, oubliez pas d'activer la cloche, c'est super important. Et mettez un commentaire en rapport avec cette vidéo là en description. Ne mettez pas je participe. Il faut pas mettre ça, il faut mettre un commentaire en rapport avec la vidéo. Et on se retrouve euh, tout de suite. C'est que ma mive sentir, j'ai connu des gens, je peux plus les sentir senti... Marre d'être en bas Salut tout le monde, c'est Lucas, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur mon téléphone les gars, pour l'énorme exclue mondiale du générateur, les gars, du le générateur de cartes PSN, merci aux américains qui ont partagé le lien, merci à vous les gars, merci aux personnes qui ont partagé le lien, gros big up à vous les gens, alors comme vous pouvez voir, comme vous pouvez voir je suis sur un générateur de cartes PSN on peut générer on peut générer autant de cartes PSN qu'on veut il n'y a pas besoin de numéro il n'y a pas besoin de téléphone il n'y a pas besoin de payer vous voyez je peux générer autant que je veux on peut générer des cartes psn de 10 de 20 et de 50 et aussi les gens euh, le lien euh, du Générateur de v se retrouvera sur ma deuxième, chaîne, ma deuxième chaîne secondaire, alors je vous demanderai d'aller tous aller la voir, le lien sera en description, allez tous vous abonner, liker, tout ça. Alors les gars aussi, je vous demande d'aller vous abonner à mon Twitter, à ma deuxième chaîne YouTube et de vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est super important. Et on se retrouve tout de suite sur la PS4 pour le code, je vais générer un code tout de suite et on se retrouve sur la PS4 pour le mettre les gens. Tac, je génère un code et on se retrouve tout de suite sur la PS4. Attention, voilà. Alors, les gens, vous voyez bien que j'ai mis le code. Le code, j'essaierai de vous l'afficher au-dessus de l'écran pour voir comme quoi c'était bien le code, les gars. Alors là, j'ai mis le code. On va valider On va valider avec la manette le code, comme vous pouvez voir. On va le valider, ok Là, ça met le code, il est bon. Alors maintenant, on va faire continuer et vous allez voir, ça va ça fonctionner. Voilà les gars, le code a une valeur de 20 euros. Comme vous pouvez le voir, le code a une valeur de 20 euros les gens. Alors ça, la preuve que ça fonctionne vraiment. Hein, 20 euros mon panier. Alors les gars, je vous demanderai de vous abonner, de liker, partager. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'aller vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube les gens, c'est super important. Ok. Alors les gars, abonnez-vous, likez, partagez, commentez et à Star Plus. Et le lien se retrouve sur ma deuxième chaîne YouTube. Living in her room, she barely left. Hated being lonely, so she slept. Only got up to study for tests, and honestly, she don't really care about the rest. Then she met a dude, started going.